Je sais plus, enfin le dernier épisode avant celui-là que je vous ai mis sur YouTube, il y avait une mise à jour, euh, donc là on en a une nouvelle avec euh, décembre 2020, donc froid mortel. L'ombre mortelle de l'hiver, alors que les nuits s'allongent, l'obscurité semble d'autant plus profonde et terrifiante. Pour beaucoup d'entre nous, il s'agit d'une bonne excuse pour chercher la lueur réconfortante d'un feu de cheminée, ou du moins, d'une ampoule. Cependant, si vous êtes du genre à affronter courageusement le danger et à profiter de chaque poussée d'adrénaline, ben, cette mise à jour vous est dédiée, chers amis, Lisez la suite, si vous l'osez. Alors, faites attention à ce que vous souhaitez. Pendant des mois, nous avons entendu vos complaintes. Les zones cauchemars ne sont pas assez difficiles. Vous disiez, on veut un vrai défi. Très bien, le message a bien été reçu. Accueillons la zone mortelle. Ouais, bah écoutez, ce sera sans moi la zone mortelle. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Euh... Parce que, bon, déjà, il n'est pas simple, hein, State of Decay 2 par rapport au 1. Euh... Le côté coop euh, n'est pas euh, super bien optimisé. On en a. On l'a vu, euh, je vous l'ai montré et je vous en ai fait une vidéo. Euh, vous avez pu voir que ce n'est pas de la coop, c'est de l'entraide. Euh, donc, enfin, euh, euh, je ne sais pas, vous demandez des choses tout le temps au niveau des... Tant mieux, hein, ils vous ont entendu. Euh, mais c'est toujours trop simple. Mais en fait, quand on parle avec vous, après, euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, vous avez rushé le jeu. Ou carrément, vous avez cheaté. Donc, effectivement, quand on cheat hein, ou quand on rush, c'est très facile. Par contre, quand on fait un jeu correctement, ça l'est beaucoup moins. Et je trouve que les zones qui sont déjà... Ne serait-ce qu'en facile, euh, quand on est en solo, euh, c'est super compliqué euh, de gérer les cœurs de peste, etc. Et que le fait le, que le côté coop ne soit que de l'entraide, c'est pas euh, voilà, c'est pas très, euh, très simple comme jeu. Mais bon, ils vous ont fait une zone mortelle, tant mieux pour vous. Moi en tout cas, j'y voudrais foutrai pas les pieds, je vous le dis. Euh, ce nouveau niveau de difficulté ultra hardcore, il euh, y en avait déjà un hein, qui est déjà pas mal dur. Vous le trouvez trop simple J'aimerais bien voir euh, votre jeu ça m'intéresserait pour ceux qui jouent en ultra hardcore de voir comment vous jouez en solo bien sûr hein, pas en coop euh, enfin c'est pas de la coop je le redis en entraide. Euh, ou si vous rushez ou si vous n'avez pas cheaté hein, parce que si vous mettez des, si vous mettez des munitions illimitées, etc etc comme, j comme on voit beaucoup sur Youtube euh, oui c'est très simple quand on a les munitions la, la, la nourriture enfin tout ce qui sert à survivre en illimité mais c'est pas bien de cheater dans un jeu mais bon J'attends de voir s'il y en aura qui, qui me donneront un lien sur une vidéo où il jouent en ultra hardcore sans shit, sans mode et sans autre chose euh, pour voir s'ils si s'en sortent aussi bien que ça. Mais bon, tant mieux pour vous. Après tout, c'est vos jeux. Donc, ce nouveau niveau de difficulté Ultra core vous propose la version de State of Decay 2 la plus difficile à ce jour. Les zombies sont encore plus dangereux. Les ressources et les armes sont encore plus difficiles à trouver. Mais c'est pas un problème. Si vous cheatez, vous les avez déjà illimitées à trouver. Et la peste sanglante vous tue plus vite qu'en zone cauchemar. Donc, c'est-à-dire plus rapidement euh, que les autres euh, façons de jouer. Ok. Oh, et le saviez-vous, les, les, tous les montres ont la peste sanglante. Ah, ils ont dû oublier un hein. S. Tous les monstres ont la peste sanglante. Donc, on n'a que des zombies pestiférés dans cette zone-là. Ils ont oublié un hein. S. Les monstres. Là, ils ont mis les montres. là, les montres. Hein. Bon, bref. Tout comme pour les 4 autres niveaux de difficulté, vous pouvez régler votre partie sur mortel ou augmenter le niveau d'un ou deux paramètres avant de vous lancer. Dans cette nouvelle expérience terrifiante, voici quelques-uns des défis qui vous attendent. Paramètres action, les dégâts infligés à votre survivant et à vos véhicules sont augmentés, les monstres sont remplacés par des monstres pestiférés, les cœurs de peste sont plus résistants et la peste sanglante vous tue en moins de 5 minutes. Waouh euh, déjà que c'est compliqué quand on a la peste. Mmh, donc ça, ça obligerait d'avoir les médocs sur nous euh, qui nous font euh, tout le temps. quoi. Donc on n'a déjà pas des gros sacs. Mais bon, ça doit être super hard, n'empêche. Ça doit être super compliqué à gérer. Euh, paramètres communauté. Vos survivants consomment plus de nourriture, obtiennent considérablement moins d'expérience et de statut et souffrent d'une énorme pénalité de morale. La réparation des armes coûte plus cher comme de nombreuses actions au sein de votre base. Ok, mais bon, tout ça, ça ne vous gêne pas quand vous chitez Alors, euh, paramètres cartes. Hein. Les véhicules sont extrêmement rares. Quand ils apparaissent, ils sont toujours très sérieusement endommagés et à court de carburant. D'accord, on n'a déjà pas beaucoup. Euh, la plupart des maisons n'ont rien d'utile à vous offrir et la carte possède deux fois plus de cœurs de peste que la carte au niveau cauchemar. Eh ben, ça promet. Bon courage à vous. Pour accompagner cette nouveauté, nous avons réajusté quelques aspects des autres niveaux de difficulté. L'action au niveau cauchemar inclut désormais des hurleurs pestiférés et des boursouflés pestiférés. Oui parce que jusque là on avait deux sortes de zombies, les pestiférés enfin dans les autres zones, hein, pas dans les zones hard. Si vous jouez en hard, hein, vous n'avez que des pestiférés, alors qu'en normal, en facile, autre, vous avez les zombies pestiférés et les zombies normaux. Déjà que quand euh, il faut se taper les cœurs de peste, on se demande si ça va s'arrêter d'arriver, les, les pestiférés, là. Mais là, euh, s'il n'y a plus que de ça. Eh ben, je vous souhaite bon courage. Nous avons juste nous avons ajusté les attaques des hurleurs et des boursouflés pestiférés pour éviter qu'ils éliminent en un seul coup vos survivants. Waouh Les arbalètes apparaissent désormais moins souvent sur les cartes au niveau terreur et supérieur les joueurs trouvaient qu'elles apparaissaient trop fréquemment. C'est vrai que ça, par contre, on avait énormément d'arbalètes. Hein. Donc, euh, ouais, et moins moins d'armes que qu'il y avait de nombre d'arbalètes. Hein. Voilà. après, l'arbalète est sympa à jouer aussi. Hein. À distance, c'est sympa. Enfin, moi, je trouve. Hein. On verra. Mais euh, j'irai pas dans cette zone. Euh, Consultez tous les détails de la nouvelle difficulté mortelle dans nos notes de mise à jour sur le support euh, diqué. Stateofdegay.com, optimisé pour la série XS. Euh, le support vous informe qu'il y a une nouvelle série XS sur console. Euh, ils sont en train de travailler euh, avec acharnement euh, dessus pour améliorer les, perfor les performances et la qualité visuelle. Euh, ils sont en train de préparer ça en fin, en fin de compte. Il, vous, il y aura une meilleure qualité d'image. Euh, le nouveau contrôle euh, vous pourrez être en 60, euh, en 60 euh, par seconde être en 4K ou en 1080p euh, pour la sé série S en résolution euh, donc pour les xbox série X et S oui parce que euh, voilà il y a les nouvelles consoles euh, C'est la meilleure console, ce sont les meilleures consoles pour cette expérience et pour euh, surtout euh, jouer en deux joueurs. Voilà, en fait, ce qu'ils vont mettre en place vont vous améliorer, vont, vont améliorer au niveau des consoles, donc Xbox Series X, S euh, vont améliorer votre jeu en, au moins à deux joueurs. Euh, nous travaillons tra euh, durement euh, pour euh, vous, vous donner plus d'améliorations, Ainsi que sur les autres plateformes comme les PC. Ne vous inquiétez pas. Euh... Donc, il prévoit aussi de rajouter, de rajouter une arène. Avec des équipements et des outils. De nouveaux équipements et de nouveaux outils. Qui s'appellera The Stay Frosty pack qui inclura euh, de nouvelles armes etc etc 15 nouveaux items euh, donc ça c'est ça ce sera à vous de voir donc là, après c'est les détails de, de ce que ça contiendra il y aura des nouvelles tenues euh, des nouvelles armes enfin voilà tout ça je vais pas y rentrer dans les détails et aussi euh, il est maintenant temps de passer au world, world 2 pack D'accord, vous savez qu'ils ont l'habitude de changer les packs euh, j'entends par les packs les, les cadeaux donc le mois dernier je crois quand j'ai fait la vidéo précédente c'était le western qui était à l'affiche où j'avais rigolé d'ailleurs avec vous parce que bon, bah, le western avec les zombies ça aurait été un petit peu ridicule de s'habiller en, en cow-boy donc là ils ont mis en place le World War 2 Pack donc, euh... donc il faut qu'on s'assure d'avoir bien fini le mode de Go Backpack avant euh, le mois prochain, voilà. Et le comme ils disent d'habitude, hein, les autres packs, hein, une fois qu'un est fini. Euh... D'autres euh, que vous avez peut-être ratés vont revenir, hein, ils les remettent en place. Ok, Bon, on va continuer la partie. Donc ça c'était concernant la mise à jour de, pour décembre, de, de, décembre 2020, ce qui vous attend. Pour les, les, les joueurs les plus euh, chevronnés, je dirais, donc froid mortel. Ok, bon, on va continuer notre partie. Je ne sais plus trop... Euh... Où j'en étais, euh, j'ai regardé un petit peu, mais euh, bon, on n'avait on avait rien fait de, de, de bien spécial. Je crois qu'on est bloqué au niveau recrutement, on a 8 persos déjà, donc je ne crois pas qu'on puisse en avoir plus. Il y en a deux qui n'ont pas de métier, donc on va voir si on les gicle ou pas, euh, selon les gens qu'on va rencontrer, parce qu'ils prennent de la place. Euh, c'est des bouches à nourrir et, et euh, ils n'ont pas de métier, donc c'est un petit peu embêtant. Alors... Oh. Alors, quelqu'un a disparu. Euh, ok. Alors, je vais regarder. Faut-il encore que je me rappelle Voilà. Les essuie de disparition. Ok. Donc, je vais voir au niveau de la communauté. Donc, elle, je crois qu'elle a pas de métier. Je ne l'ai pas habillée. Hein. Donc, je m'en sers un petit peu de cobaye. Je suis sadique. Hein. Euh, alors, augmentation des distances de reconnaissance de la détection des ennemis et de la durée de l'arme, non Interaction plus discrète, visibilité réduite. On va lui mettre ça. Voilà. Euh, J'en ai pas d'autres qui... Euh... Deux secondes, j'ai pas fini. Alors, il y a Anna qui a une quête. Oh. Oh, ta... Tais-toi. Euh, la garde-robe, on s'en fout. Euh, donc, on a Anna qui a une quête. Euh, Est-ce qu'on joue avec Magda Je m'en rappelle plus. Donc, Magda est fatiguée. Faut la laisser. On va peut-être prendre Anna. On ah ouais, mais c'est les shérifs. Ouais, je veux pas faire shérif. Vous m'avez pas dit euh, ce que vous vouliez. Euh... Quel, quel chef vous vouliez qu'on mette Vous m'avez absolument pas dit. Donc, elle aussi, au niveau astuce, ça monte. Hop Si je fais cette mission, le problème étant que je vais me taper à devoir buter des gens, ce que j'aime pas vraiment faire dans le jeu. Ouais, elle n'est pas fatiguée, on va la prendre. Ok. Nouvelle mission formation de la police de voiture de l'inspecteur Johnson. Et qui c'est que j'ai avec moi euh, les, Ils ont amélioré le graphisme. Hein. Donc, que je me rappelle les touches. Okay. d'accord voilà c'est la lampe que je cherchais pour m'accroupir je ne sais plus ok elle a quoi elle a pas elle a des soins cartouches ok Oui, non, mais attendez, je cherche. Voilà, ok, s'accroupir, c'est là. D'accord, ok. Donc, on est bon. Par contre, je ne sais pas. Euh... Bon, on va lever la réserve. Voilà. Parce chaque fois, le très râle que. On ramène des trucs et qu'on perd. Donc, on va voir. Qui c'est -ce qui me suit, par contre euh... Je ne sais pas, je vois pas. Si elle pouvait me suivre, ça m'arrangerait. Alors, j'en ai une derrière les fesses. C'est qui Magda. Et Magda, je crois qu'elle est fatiguée. Ouais, on va la, la lâcher, Magda. On va accéder à son inventaire. Euh, Qu'est-ce qu'elle a On va poser... Ça. Ça. Ça. Ça. L'autre râle encore, je viens de lui augmenter le storage. Je t'ai lâché, Magda. Euh, arrête de me suivre. Allez, comme j'ai dit. Et euh, qui c'est qu'on a dit qu'on prenait... Euh, Anna, non. On va prendre Kate. Euh, encore faut-il que je la trouve. Hein. Ça c'est qui Anna. Euh, Kate, elle n'est pas là. je la vois pas sur la carte à moins qu'elle soit dehors mais ça m'étonne donc je me retrouve avec l'autre du shérif là. j'ai pas vraiment envie elle est dehors alors on va prendre Anna c'est Anna ça ah c'est Kate ouais c'est Kate ah ça lui fait une sale tranche le... Le chapeau. Alors, on va la rouler. Niveau inventaire, elle a bah, bah, la démunition. Elle a tout ce qu'il faut. Ok. bien, Viens là, toi. Enrouler. Alors, il faut, rem... faut que je sache euh, je ne sais plus où c'est que je cours. Voilà, c'est là. Euh, que je me remets dans la tête combien foutu cette base c'est ça de faire 50 jeux ça change à chaque fois ok donc on a les voitures là c'est laquelle que je prenais je ne sais plus celui-là est vide, donc celle-là apparemment ou celle-là, je sais plus voilà, il y a plein de choses on va prendre le bidon Hop. on va réparer ça Okay, on va mettre le reste dans le coffre ça, euh, ensuite l'essence ça va alors au niveau de la map on a oh là sheriff médoc volé ça c'est avec Anna Kate formation de la police de voiture inspecteur Jackson disparition les gens de la rue renfort amico euh, ouais on est à côté on va aller On va plutôt faire ça, marchand bilan, je m'en fous, oh, je suis très délicate avec les véhicules, hein. euh, alors c'est de l'autre côté, Oups, on freine, ça me semble être par là, mais on va se dégager, se dégager de lui là. Pour pas tranquilliner très discrète. hein Vous remarquez, Hop. très discrète. Alors, euh, je me suis rendu compte que je me suis mis en live et non pas en vidéo. Le titre du live n'a rien à voir. Donc, à qui faut-il que je parle hein? Allez-vous, la dame Ici. Non. Ici. Alors, je ne sais. Je sais qu'on n'est pas super proche, mais j'aurai besoin de renfort pendant que je fouille le matériel de ferme Snot. Ben, vas-y, hein? de talent, ça nous dit de nous barrer s'il nous propose quoi que ce soit, mais ça je pense qu'on le savait il y a vraiment eu du changement au niveau graphisme en tout cas, ils ont arrangé ça c'est pas, pas plus mal. On en a une autre ici. On va pas trop nous enquiquiner, mais bon. On a trouvé des explosifs. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ok, allez, tournons dans la voiture. Il faut qu'on aille à 242 mètres. Mètres 92, ok. Non, t'es pas mort? Okay. Mmh, pas mort voilà, tu l'es. Ouais, oula, bah, ils ont vraiment amélioré le graphisme, Il n'y a rien à dire. Enfin, euh, c'est moi. Je sais qu'avant, il y avait un petit problème avec. Et là, ils ont vraiment rangé le truc. Wow, c'est fait violent, mais... Allez, tu vas fouiller ton truc parce qu'on va avoir des onzons qui, va venir, qui vont venir... À... Alors fouille ton truc là parce que... Qu'est-ce qu'elle fait là au lieu de fouiller son truc là. Allez fouille ton truc là ça en est sorti ok il a fini l'autre de fouiller là. il reste plein de choses quel gaspillage très cher ah le gros bug avec le, le, le tonneau qui a hein. Qui a tourné sur lui pendant deux plombes. Bah. Il ouais, faut qu'on la ramène jusqu'à sa base. Avant, on va finir de fouiller hein, quand même, parce que bon. Hop. Ici, je pense que c'est de l'essence. Non. Bah, ouais, on est venu autant aller jusqu'au bout. Bien joué. T'es quoi, toi En savoir plus hein. ouais, tu fais de la musique. Moi, hein. ouais, ce qui ne me. Sert absolument à rien. Euh, donc. Euh... Ok. Ici, il n'y a plus rien. On a quelque chose ici. Oh. Ah. Croquin. Alors. Il nous reste encore deux trucs à. Euh, on a six conteneurs non fouillés. Alors, moi, je suis fou là. Le truc étant que je ne peux pas... Je pense pas que je puisse basculer sur Kate. Non, je ne peux pas. Super, tout va bien. Euh, donc, faut que je pose dans ma voiture. Je me trompe de bouton. Alors, on va poser... On va dire ça, ça le bidon d'essence c'est un sac de 8 pourtant ok tant que je n'aurais pas ramené je suis bloqué je peux pas changer de perso par contre je peux peut-être lui vendre à la à la chinoise elle est où là je peux pas faire du trade du trade avec toi non il mine salaurin. Sinon, je t'aurais vendu euh, les choses. Alors, euh, dedans. autrement on la ramène et puis on revient hein. comme ça je peux changer de perso la bouffe bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va, va la ramener et on va euh, bah, revenir, on est juste à côté euh, juste que je vois au niveau de la map euh, j'ai tendance à vouloir la soigner à tout prix alors qu'elle n'est pas malade euh donc, au niveau de la map, on est là. Ouais, ce sera celui-là. Donc, on revient là. On va la ramener. Et puis, euh, ouais, on ira... On reviendra là. C'est un truc pour observer. Quel brute, cette chérie, là Alors, hop ça passe oui nico rentre chez toi alors on va parler à marco est ce qu'on peut vendre ouais on ça, peut ça, ça c'est pas non je peux pas vendre ça peut-être une place ça cher père noël papa dit que tu n'auras pas le temps de tenter de, de passer chez nous cette année encore voilà j'ai été très sage je n'ouvrais qu'une seule chaîne poupée dream deck crystal avec des boucles en plus tout blablabla je pense pas que ça ait de l'importance euh, qu'est ce qu'elle vend d'autre euh... Ok. Ben, alors il y a un truc, c'est qu'il y a deux bagnoles. Et si vous vous rappelez, on en avait paumé une. Je ne sais pas c'est pas la nôtre. Celle-là, hein. elle a gardé en mémoire. Combien y allait en essence Elle place que plus d'essence. Mais c'est une 4 places, hein, donc hein, elle peut être pas mal. On revient à la chercher, à défaut. Donc là, on va retourner d'où on vient. On va chercher les cadavres hein, pour retrouver où on était. Euh, je vais m'avancer. Là, je pense que je peux changer le perso, mais j'ai d'abord la foule à elle. Euh, ici, on a tout pris. Oui, non, mais je me suis trompé de bouton. Râle pas. Il euh, y avait un truc là-bas, j'avais fini de le... Ici, j'étais, ouais, j'avais tout pris. On va observer aussi euh, sur la tour là pour nous ouvrir la map. Alors ici y a des graines. Encore des graines. Je ne suis pas seule, j'entends des grognement de zonzon derrière moi non, ça je peux le prendre, ça je peux pas donc je vais changer avec elle Parce que j'ai sur ce perso formation de police, oui Un sac de munitions, ok. Des balles. Ok, donc là, on a tout fouillé. Alors, euh, avec elle, il faut qu'on aille à un endroit bien particulier. J'ai foutu ma voiture. Toujours pareil, hein, je me perds. C'est fou, là. Euh... Je vais prendre ça. Voilà. Ok, euh... j'ai vu qu'on n'avait pas loin un truc observatoire pour s'agrandir la map. On va y aller. On va y aller à pied. Oui, j'ai décidé qu'on y allait à pied. Alors, c'est à 66 mètres. Même pas. 30 mètres. Comme ça, on va s'ouvrir un peu plus de bâtiments. Ce qui ne sera pas une mauvaise chose. Alors, vous me direz, euh, par rapport à vos commentaires, etc., si qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse euh, par rapport à vos let's play à vous. Vous m'aviez dit qu'il y en avait certains que vous aviez du mal à faire shérif. D'autres, c'était autre chose. Donc, euh, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Pour l'instant, je n'ai pas élu de chef, donc elle, elle râle un petit peu. J'ai pas fait une team fille complète, hein, je crois qu'il y a un garçon qui traîne. Euh, mais euh, voilà, vous me direz lequel vous voulez qu'on fasse, dans le sens où moi j'ai tout euh, terminé, j'ai déjà fini, mais vous avez insisté pour que je fasse un let's play dessus euh, suite aux autres vidéos que je vous ai fait, tutoriels, etc. Merci à vous pour toutes ces vues dessus. Une euh, ordre. Donc si vous souhaitez, qu'on... je vais vous laisser choisir. C'est vous qui voyez. Sinon, ben, comme je vous ai dit, hein, si je vois qu'il n'y a pas de réponse, je choisirai moi-même euh, euh, le chef à mettre. Voilà. Donc, euh, vous me direz dans les coms. Oh, Quel chef voudriez qu'on mette euh, Shérif ou autre Ok, il y en a un autre euh, un petit peu plus. Euh... On est à la station. On n'a pas fouillé ici, hein, par contre. Par contre, il y a un autre point de vue qui serait où Il y a des onzons. Bon, toi, tu n'as pas le temps de, eu, eu le temps de dire euh, Je suis là, que tu es mort. Ici, là, on a un point de vue donc euh, carrément montant. Je pense pas que ça va nous débloquer d'autres euh, endroits puisqu'on est déjà monté à l'autre à côté. Mais bon. Ça coûte rien. Ouh, mon Ah La vache, les filles, elles ont, elles ont pas le vertige. Hein. Allez, on passe à mode vision. Euh, apparemment non on a tout euh, tous les sites observés ouais. donc on a tout fait non tu descends tu descends tu descends voilà hop non ne remonte pas elle a décidé sérieux de, de, de me contrarier c'est voilà c'est la contrariété à l'état pur. Alors, on fait gaffe quand même qu'ici, il n'y ait pas des choses. Des fois, sur les toits, on peut trouver des, des choses pas mal. Donc, à... à faire gaffe les toits. Hop Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose dans le coffre là non, Il me semblait. Non. Ouh, il y a eu un bruit bizarre chez moi. des gens qui viennent chez moi Non. Donc là, on a de l'essence. Euh... Dans ressources potentielles, bah, c'est des... de l'essence et des matériaux de, de construction. Sachant qu'on n'a fait aucun avant-poste hein, encore. Donc. Euh... Mais, discrète, hein. T'es es, es, es aussi bourrin que celle qui tient la manette, là. Hein. Un sac. Un sac. Elle a pas de métier, mais euh, vous voyez, sans s'en débarrasser, je sais pas, parce qu'elle se démerde bien quand même. Hein. Ok. Ici. Ah, Est-ce qu'on ne peut plus, hein, euh, on avait vu ça dans l'épisode dans précédent, hein? on peut plus lui donner le sac. Non. On peut plus. Par contre, je peux accéder à son inventaire. Hein? Est-ce que je peux lui tra transvaser euh... Non, c'est elle qui peut me transvaser les affaires. Je peux pas transvaser. C'est bien dommage. Ça, c'est stupide. Hein. Je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, pourquoi ils nous ont enlevé le fait qu'on puisse pas donner à l'autre. Avant, on pouvait donner une sac à dos, ce qui nous aidait. Parce que là, voilà, j'en ai deux. Et je peux pas rebasculer sur l'autre perso. C'est dommage. Alors j une possibilité c'est de le voilà, ça, ça je m'en fous. C'est sûr qu'à le démanteler, on gagne moins de on a moins de ressources. On a tout fouillé, sauf ici, peut-être s'il reste juste ça. Je vais le prendre et le, je vais le balancer comme ça, ça fera si de fouiller. Euh, échappe. Euh, C'est pas ça que je veux. Échappe. Ça, je vais le jeter. Moi, perso, euh, j'en ai aucune utilité dans le jeu. Après vous, je ne sais pas. Cocktail Molotov, je m'en sers très rarement, voire jamais. Euh, donc, ici, on a vraiment tout fouillé. C'est une zone qui est complètement couverte. Donc on va repartir voilà, no vers notre vroom-vroom. Donc, un rendez-vous au hangar de stockage pour trouver la voiture de police de l'inspecteur Jackson. A voir si on n'a pas une quête euh, à côté là qui. Euh... Euh, qui nous donnerait, euh, enfin, qui aide quelqu'un quoi en fait, qu'on se les prenne pas après euh, dans le dos comme ennemi. Alors, euh, je, deux secondes, je vais, je, je vous retrouve tout de suite. Euh, je pensais m'être en vidéo et comme une idiote, je me suis mis en live, donc euh, je vais changer le, le sur Twitch le titre du live et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc tout compte fait, euh, je n'ai pas euh, relancé le live. Je suis passée directement en enregistrement de ma vidéo. Je ferai la jointure des deux. J'espère que ça ne fera pas une trop grosse cassure. Donc, euh, notre voiture est ici. Alors, donc la maison serait pas très loin apparemment, à 569 mètres. Euh, seulement deux nuits c'est un petit peu le bordel, les chemins cachés et tout d'autant qu'au niveau de cette map c'est pas ma préférée euh... est-ce qu'il y aurait un accès par ici toujours le même problème, on va se débarrasser du zonzon il y en a un derrière oh mince, excusez-moi bon je compte, ça suffit hein on doit aller là. Ah. Je comprends pas pourquoi ça m'a mis fail. Puisque je n'avais pas pris. Ah oui, parce que j'ai pas pris la quête de l'autre, mais on s'en fout un peu. Alors, il faut qu'on aille ici. Euh, donc, il faut que je prenne ce chemin. Ouais, toujours tout droit jusqu'à l'infestation. Ça va être cool. Je la sens bien. Ah, D'autant plus que moi, je suis à chier pour me. Niveau GPS. Il mettait bien pourtant qu'il y a une route là. Oui. as euh, monté là Ah ça, tu montes, tu montes, c'est bien. Je suis pas sûr. ok ça passe donc on a... Il y a une infestation juste à côté apparemment Hop. de là où on doit aller euh... attention on a un boursoufflé derrière on recharge jamais quand il faut Bah oui t'es installé au milieu toi aussi là Nénette. Non, je peux pas y passer tant qu'il y a le gaz. On va, on va gruger, on va passer par derrière. Alors... Alors je vais jeter parce que j'ai beaucoup trop de choses qui me servent à rien. Moi, bon, les pétards, tout ça, c'est pas le genre de truc qui me qui me plaît. Euh... Ça, je peux changer de perso maintenant. En Faites une balade au volant de la voiture de police, Inspecteur Jackson. Euh... J'ai pas vraiment envie de me balader à la voiture de police, là. Enfin. Alors, ça va ça Ça va alors Je ne sais pas du tout pourquoi elle a rigolé, elle, hein. Ok donc euh, je crois qu'on est full de tous les côtés, le mieux et je pense qu'on revienne, hein. on a fini la mission, au niveau de la map on peut peut-être se taper, il euh, y a quelqu'un ici c'est quoi, les essieux, on va les aider, Mais qu'on soit full, je me trompe à chaque fois de bouton c'est noir. Je ne pas aider tout le monde à la fois. Si je pouvais, je le ferais. mais. Donc, apparemment, c'est là. Tu vas pas me saouler. Et toi non plus. Voilà. J'en ai derrière. Hop Je me trompe à chaque fois, je veux la soigner alors qu'elle est même pas malade. Alors c'est pas lui. Tu nous aides à retrouver 110 c'est ça Il se perdrait dans un placard à balai, je te jure, un peu comme moi, qu'en fait, quand je me balade sur la map. Hum. Est-ce que je lui des trucs à lui donner, non Je les ai jetés. Hein. Ben, ça peut-être. Qu'est-ce que ça dit Merde, je lui ai vendu sans le lire. Croiresse, euh, on a des années. Pas facile, qui se prépare Je pars à l'aise vivre avec ma petite Nicolette. Ouais, bon, une adresse est inscrite en bas. Je pense pas qu'on avait à le garder. Bref. Alors, oui T'es chelou, toi. Tu ricanes, j'aime pas. Toi, 110 s'est encore mis dans le pétrin, il était parti en mission d'exploration, mais il n'est pas revenu. Tu peux nous aider à le retrouver Ok. Merci. On est vraiment très très gentil dans le jeu, on aide tout le monde. Mais alors quand on est dans la panne à nous, on ne peut pas dire qu'on est aidé. On hein 183 mètres, on va peut-être y aller à pâte. Hein Non c'est ce que je voulais faire je voulais choper par derrière, j'ai raté mon coup. Ça arrive. Hein. Alors on peut même y aller en voiture. On passe en mer y aller à la voiture. Parce que si c'est une infestation, on va se retrouver au milieu des ozan. C'est pas vraiment le but. ooh <laughs> Je pense pas être au bon endroit. Vous me saouler les zombies En même temps c'est un peu le but du jeu les zombies mais... J'aime bien faire le ménage avant de... Ça m'évite d'avoir des sales surprises. Bah, il résiste à la vache. Hein. Que trouve le gazier. Non, il est mort. Ça nous fait gagner de l'influence. mieux Alors, on va aller voir là-dedans. Alors, faut qu'on cherche dans ces trois endroits, le corps. Euh, quatre endroits wow. C'est au bon endroit, map. Ouais, ouais, ça. Fouiller les environs. Ok, on a quatre endroits à fouiller pour essayer de retrouver le corps de. Enfin, ça sera sûrement le corps de leur potes. On a du monde au balcon ici. Donc, autant s'en débarrasser. Idem pour l'autre, elle est où La licose. Elle est là. Donc ici, faut qu'on rentre. Je vais peut-être me lever. Hein Ce serait mieux. Alors, on va rentrer. Sachant que je suis foule, c'est con parce que je peux pas prendre ce que je vais trouver. Ah, vous voyez... Euh... Enfin, on va aller dans toutes les pièces. On peut rien prendre, hein, on est foule. Je sais pas s'ils si ont amélioré au niveau de l'IA. Euh, la... Bon. Il n'y a pas de corps ici, leur pote est pas là. Ok, on va le voir ailleurs. Ben en face. On a un zonzon. Moi, j'aime pas trop jouer ce jeu à la à la bourrin façon de parler. Euh, j'aime bien euh, voilà me d'abord me débarrasser de ce qui traîne aux alentours qui pourrait me tomber sur la couenne. Et après, euh, on n'est pas chronométré. Il y a des quêtes qui sont effectivement, euh, j'hésite à laisser la lumière. Il y a des quêtes effectivement où il y aura un chronométrage. Bon, on, on, le, on reviendra le fouiller. Par contre, euh, si ça c'est une centrale électrique et que j'ai assez de points, je pense qu'au niveau de la base, on n'a pas l'électricité. On a l'eau, il me semble, ouais, mais on n'a pas l'électricité. Est-ce que c'est une centrale électrique Ouais. Oh la vache, si on pouvait avoir assez de points, ça serait extra. On se la prend On a électricité à la base, nickel-chrome. Pas coucher Pas coucher, sale bête euh, l'entrée est où Ici Alors maintenant, faut trouver le drapeau euh... hum, hum, hum, hum. Il serait où le drap Ah, il est là. Est-ce que j'ai assez de points Oh, croisons les doigts. Euh... Yes Cool On a l'électricité dans la base. C'est une bonne chose, ce qui fait qu'on va pouvoir normalement maintenant se vider ici. Donc on va pouvoir balancer ça, balancer ça, ça, là j'en ai 6, ça aussi, donc on est déjà plus léger. Euh, ok, le bidon descend, je vais le garder. Je vais prendre euh, ce qu'elle a elle dans son inventaire, pour vider aussi, donc on va prendre ça, on va prendre ça ça ça ça euh, restauration de santé restauration de santé donc on va faire comme ça hop on va vider ici euh, ouais mais là les gens je n'ai je ne peux pas aider tout le monde à la fois c'est pas possible je suis pas wonder Woman ça on va lui laisser parce que je n'ai plus qu'un soin là Ils ont rajouté apparemment des bruits roche que j'entends qui n'y étaient pas avant. On a une autre voiture qui est là. Je vais vérifier. On en a toujours perdu une, rappelez-vous. Je ne sais pas si c'est pas la note. Ok, donc enfin, là c'est pas grave. Elle a de l'essence. Euh, donc on la verra sur la map. Ici. J'ai super chaud. Euh, ici, est-ce que euh, eh ben, c'est toi qui t'es perdu? Pas question que je rentre avec toi, que je meurs ou que je vive. Ils en ont rien à foutre de toute façon, rien à faire. Rentre avec moi, je saurais leur faire entendre raison. Si tu rejoignais notre communauté, en savoir plus. Alors, il est mécano, on en a 50 ans hein, des mécanos, c'est pas possible. Donc, on va essayer de, de leur faire entendre raison. Bon, il veut pas il veut pas il a décrété qu'il en avait marre et il ne veut pas rentrer dans sa communauté Alors, je l'ai pas recruté parce que j'ai déjà euh, je crois euh, des mécanos c'est une autre quête comme ça on a ce qu'il faut il euh, n'y a rien d'autre ici si ici, ici. Okay. il y en a encore un là-bas alors là c'est plus sur des missions hein, parce qu'au niveau euh, au niveau de la base euh, on n'a pas énormément de, de choses à faire on va regarder maintenant qu'on a l'électricité au niveau de la base On a des emplacements encore de libre. Ici, on va regarder si on peut upgrade des choses. Ici, on peut le upgrade. Euh, réserve mat mat matière première plus, non. Non, ça ne veut pas. Euh, est-ce qu'on aurait Non, on n'a rien. qui rajouterait du stockage. Ici, est-ce qu'on peut la upgrade Yes. Ici, non ça par contre euh, le générateur je ne sais pas si on peut pas le péter euh, plus de lit on n'a rien à mettre dedans Donc là, on a mis le générateur Je ne t'entends pas. Je ne te lis pas. Je ne te vois pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu racontes. <rire> Au niveau du garage. Euh, hop, ça, je crois qu'on peut rien faire. Donc ici. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter euh, Alors, on a cette personnes. On a euh, combien de lits là On a 7 personnes, un lit abrité, un disponible, deux, deux liés abrités, 3 liés abrités, 5, ouais, oh, ça va pour faire un roulement, c'est grave. Alors ici, on pourrait mettre un jardin peut-être, je pense que ça peut être une bonne idée. Un lit amélioration de morale multiple Je sais pas, j'hésite entre, entre le jardin, la, enfin la ferme et, euh... et le, le, le salon. Diversation d'utiliser la main d'oeuvre, disponible pour améliorer le moral. Euh, moi, il est déjà bon, je sais pas du tout. Euh, Qu'est-ce que j'ai un petit emplacement là euh... Je pourrais mettre production ressources. Nourriture par jour 1, un, Trois unités de nourriture par jour, un lit supplémentaire, des toilettes, on s'en fout, un stand de tir, un gymnase, une tour de guet, on n'a pas une déjà, euh, un collecteur d'eau, on s'en fout, Alors, on va construire la tour de guet, et ici on va faire euh, le salon. Voilà. Si ça va pas, on cassera. On cassera. Alors, euh, on mettra autre chose à la place. Ça utilisera des matériaux, mais c'est pas grave. Alors, il faut qu'on aille annoncer aux autres que lui ne veut pas rentrer chez lui. Donc on va aller d'abord vider notre.. Euh, ce qu'on a trouvé là. Je suis venue à pied, Il hein, me semble. Et j'ai vu qu'en face, là, il y en a encore plein de trucs à ramasser. Tant qu'elles sont pas euh, limite capot, on les garde. <rire> on les use jusqu'au bout. Euh, Peut-être pas toutes les sens, non. Euh, voilà. Par contre, il y a des choses de l'autre côté à les ramasser. Ah, évidemment, c'est l'autre bouton. À chaque fois, je lui remets de la santé. Elle n'arrête pas de me dire, mais non, mais je suis déjà à fond. Je suis déjà à fond. Pourquoi vouloir euh, me soigner Je ne suis point malade. Alors ici, on en a quoi voilà, Ça, c'est super. Ben ouais, vous pouvez être content. Vous avez mis de l'électricité. C'est pas top. ça. C'est les deux premiers avant-postes que personnellement moi je mets euh, l'électricité et l'eau. Euh, en attendant qu'on trouve un endroit qui nous rapporte des, euh, des avant-postes un peu plus nombreux. Mais la première des choses, à chaque fois, vous m'avez demandé, mais la première des choses que je fais, c'est mettre un avant-poste électrique, un avant-poste pour l'eau, parce que ça nous débloque des choses. Donc, euh, des possibilités au niveau de la base, un meilleur moral, voilà, moins de... de... Moins de problèmes, donc euh, moins de personnes qui râlent, euh, voilà, tout ça, donc euh, c'est pas à négliger, on est toujours optimiste, on est toujours en vert, donc nickel. Allez, euh, donc on va aller annoncer la bonne nouvelle au licos. dans les licos, c'est les zombies chez moi, euh, donc à ses potes là, euh, dont l'autre se marrait là, je suppose que... Euh, ben, L'autre il... il a un petit peu rien à carrer quoi que son pote il se soit barré, euh, il ricanait donc l'autre il pète un câble, il veut plus rentrer. Voilà, il a dit Je rentre plus chez moi, c'est fini. <rire> si J'ai encore appuyé sur le bouton. Euh... Ah, par contre, il y a pas mal de zonzon. et en plus je vais pas dans la bonne direction, c'est là-bas. Toi, je t'ai pas vu. Toi, tu m'as vu par contre, ça va être. C'est le désavantage de faire plusieurs jeux. C'est que dans mes touches, euh, je me mélange. Voilà. Tous les jeux n'ont pas les mêmes touches. Donc, on va voir ce qui va se passer avec les autres. là. On va essayer d'éviter les onzons de là. Sinon, on les tuera. Et on récupérera notre véhicule. Tant qu'à faire. Alors, tu l'as trouvé, Sandy vivant, mais il n'est pas certain qu'il revienne. Traitez-le mieux. Vous avez fait furce un dieu, il paraît pas sûr qu'il revienne. Ok, mission terminée. Bon, ils en ont rien à foutre que leur pote soit parti, quoi. Euh, tu es quoi, toi mécanon? Ouais, c'est tous les mécanons en fait. Hein. C'est pour qui on avait construit le garage et tout, là euh, Où j'ai ma pétrolette Ma hein. Map j'ai le don de perdre ma bagnole moi c'est pas le mien sais euh... oui ma bagnole voiture hein. de police c'est une chérile tout crachée ça parce que c'est là non Ça, c'est celle qui est à côté. Putain, mais j'ai perdu ma voiture. C'est une blague. Ça, c'est pas la nôtre. Voiture de police. Hein. Là, c'était la bagnole de la police quand on a fait le truc. Euh... Ma voiture. Où qu'elle est peut-être celle-là bon, On va aller voir, je sais plus. Où celle-là Je sais plus. Je sais vraiment plus où je l'ai foutu. Je t'ai persuadé de l'avoir amené là euh, Je t'ai persuadé de l'avoir amené ici. Ils m'ont piqué la voiture, les zombies C'est eux qui l'ont conduit. Ils se sont dit, bon allez. 204 mètres Ah peut-être. Là-bas, on a un point d'observation ici. Ce serait, je pense, pas mal si on l'a pas déjà fait de, de jeter un oeil si on peut y grimper, histoire d'ouvrir un peu plus la map. Et puis, peut-être, euh, ben, redéménager la base, si on en trouve une mieux. Non, je pense pas que ma voiture soit là, quand même. Je ne suis pas venue. Aïe, euh... hey, euh, l'école s'avance. Hein. Lève-toi. Je pense pas que, que ma voiture soit là. J'ai beau mieux ma bagnole, j'ai tout dedans. Qu'est ne C'est bien vous avez fini donc ouais ben bah, elle est là ma voiture voilà ok alors euh, je vais prendre sur moi ça et euh, je vais garder le sac sur moi voilà, bah, on va ça là et il faut qu'on aille. Tucutucutucutucutucutucutuc. Euh... Menace zombie sur la base. Ils peuvent se débrouiller. Les gens de la rue, matière première pour tous. Ils sont longs, Ils sont ici. Les gens de la rue, ils ont un problème. Oulala. Là, là, là, par contre, ça pue. On a toute une horde de pestiférés qui arrivent. Euh. Se cacher. On va essayer de les avoir par derrière pour récupérer. Euh... Oh, mais quelle couillonne! On va réussir à avoir la peste, cette idiote. Voilà, pour récupérer les échantillons là qui nous permettent de faire les, les... Le... le sérum quoi quand on est la peste. Euh... T'es touché par euh... Non, t'es pas touché. Ah ok, tout va bien. Alors, on va aller donc à l'autre mission. Ah, j'avais dit que j'ai voulu monter au truc. Tant pis. Euh... On aura l'occasion de revenir. On y va à l'arrache. Ah, raté. Je peux pas être partout, Minette, quoi. En plus, je m'entoure dans un cul-de-sac de merde. Je sais pas du tout par où je vais passer pour aller le rejoindre, ce truc. Que je me cherche de quoi Non, je ne suis pas tranquille, il y en a un. Je voulais me poser pour voir euh, ce qu'elle dit, l'autre, là. À me dire que je devais me charger de quoi, là. Il y en a un autre qui arrive là-bas. Voilà. C'est bon, là, je peux regarder ma carte. Merci. Alors. Signal mystérieux. Zip est à votre base, parlez-lui pour découvrir ce qu'elle veut. Je m'en fous. Rendez-vous à la maison rose, défraîchie pour en apprendre plus sur la demande radio. Les gens de la rue, parlez, je suis en train d'arriver. Mystérieux marchand, menace zombie sur la base. Et là, c'est pour voit un chef. Donc, je sais pas de quoi elle me cause, mais euh, elle a fumé. Moi, bon, je vais sur la map par où je peux passer. Donc, je suis ici. Il faut que j'aille euh, ouais, par la route de derrière. j'en refasse le tour pour revenir là. D'accord et après, on reviendra à la base et on en restera là pour cet épisode. Euh, ça y est, j'ai déjà bouffé ma carte. Vous hein. voyez le cerveau de poisson rouge Ouais, c'est bon, c'est ça. Bon, toi, tu m'agaces Non, tu meurs pas. Tu t'écrases tu, tu, tu pas. Voilà, là, tu t'es écrasé. Alors, par là, il faudra que je prenne à gauche hein, ou tout droit, je ne sais plus. Ça c'est moi et ma mémoire de poisson rouge. Et là, il faut que je prenne à droite, hein, par contre. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a une route à droite. Oui, je suis un peu bourrin avec les voitures. C'est tu la route. Alors comme je vous l'avais dit, hein, j'ai choisi une map euh, que je ne connais absolument pas. Bon, ce n'est pas celle que j'ai que eue. Donc, euh, elle est vraiment pas euh, elle est vraiment pas simple. C'est très montagneux. Il y a des maps plus agréables. Hein. Mais euh, à la limite, il y a aussi la possibilité qu'on déménage la base. Hein, qu'on demande à ce qu'on nous ouvre les frontières et qu'on se casse sur notre map. Si vraiment ça là est trop chiante. On verra ça. Donc, c'est ici. Euh, on va éviter de tout casser comme d'hab. La voiture aussi. Hop. Alors, derrière nous, il y a C'est pas grave. Hop. Et où, petit Ils sont plusieurs. La tête a sauté dans l'eau. Ils ont ajouté des bruitages, hein. Hey, come on in. Ok. Salut. Je parle à qui euh, Toi, apparemment. Ouais. On essaye d'améliorer notre base, mais nous manquons de matériaux. Te fais pas de bill, on te trouve toujours content. Thank you. Alors, euh, qu'est-ce qu'elle est, elle oh, écoute de la musique. Elle. Dans la cuisine. Ouais, je ne sais pas si j'ai un cuistot. Je regarde hein, au niveau de la base. Euh, communauté. En plus, elle sent un petit peu capot, je dirais. Alors, toi, biologie. Toi, construction. Lui, il est dans les services publics. Elle, elle n'a pas de métier. Merde, c'est pas ça que je voulais. Euh, communauté. Elle métallurgie. Jardinage, j'ai déjà. Mais mécanique auto. Métallurgie. Service public, construction, biologie. Donc euh, non, ça ne va pas, jardinage. Et la troisième, elle est quoi Donc regardez bien les métiers. Surtout quand on vous dit vous avez l'anglais que vous pouvez recruter. Euh, quick, uh, quick de Jack voilà, Rien du tout euh, Bon, on va fouiller Hop Il veut faire des à, euh, mais, du trading Mais je n'ai rien à trading Je n'ai rien à vous Ou vendre On va éteindre la loupiote La journée, ça sert à rien Ici, il n'y a que dalle Hop dans le frigo. Et ouais, je vous pique ce que vous avez dans votre base. Enfin, dans votre cachette du coca. Ce qui peut redonner euh, un peu de boost quand on est fatigué. Ok, ben, je ne crois pas qu'il y a un étage. Euh, non. On est fatigué. Donc, ce qu'on va faire, euh, ce qu'on va retourner à la base. Ah oui, il y a cette petite voiture aussi là qui... Euh... Ces petites voitures n'ont l'air de rien, mais elles sont, elles, elles sont vraiment super sympas. Surtout quand on les met en matériaux lourds. D'ailleurs, je pense que maintenant qu'on a l'électricité, on va pouvoir euh, se mettre en, mat en, mat en matériaux lourd. C'est-à-dire changer la voiture. Eh bien, on y va, on y va, on y va. On se calme, le jeu. Hein. On ne peut même plus... Euh... Allez, retour à la base. On voit ce que la personne nous veut. Ah merde, merde, merde, merde, merde, merde. Je voulais pas le toucher, je l'ai touché. Je perds de la vie, mais c'est pas grave. Je voulais éviter le boursoufler et puis je l'ai pas évité. Voilà, un pain. où Quoi Qui Où On a quelqu'un ici apparemment. Ok, toi pareil. Donc il est là. Qui est là, là? Il y a beaucoup de choses aussi à ça a bien dit je suis là, j'ai pas rêvé. Ah, la base est en haut. T'inquiétes, toi. Tranquille, elle était partie. Vas-y, je rentre à la maison. Je te laisse là. très très montagneuse c'est très chiant pour trouver la base donc la base est là d'en faire un véhicule lourd ça peut être sympa euh, on va prendre ce qu'on a dans le coffre s'il y a des choses euh, ça Hop. Donc je verrai hein, si vous mettez un leader sinon euh, d'ici deux épisodes je, ben, je, je mettrai au pif quoi voilà shérif étant le plus compliqué ça demande de tuer des gens voyez ouais, où l'autre il faut que je cause hein. shérif est un des plus compliqués parce que ça demande à aller éliminer des gens qui sont quand même relativement bien armés If your group is alors si vous cherchez à agrandir votre groupe tu euh, tuer quoi rien du tout rien du tout et en cardio t'es pas génial astuce combat euh... on la prend puis on la gicle si elle nous plaît pas hein. bon allez on fera comme ça j'ai pas vu ses traits de caractère on les voit pas. Euh... on vas-y. On te garde. Et puis, comme ça, on peut te changer ou te virer si tu nous soules. Ok, donc... Eh oui, mais écoute, Licos, euh, je peux faire des miracles. Ok. Ça, Je peux le sortir. Euh, alors, je pense qu'elles sont épuisées. On n'a plus que deux de matos. Hein, donc, on va les voir dans les voitures. On stocke dans les voitures. Donc, on va voir si, euh, si on a du de matériaux. Bon, on en a là Alors oui, des allers-retours, puisque, et je me trompe encore de bouton, décidément, elle n'a pas de malade, hein, celle-là. Hein. Hop, Alors, on va déposer ça. Je ne sais pas si on peut obtenir la, une base plus grande là, on va regarder. On va mettre un autre. vie de la voiture. Hop. Euh, si on a médicaments, bouffe, on va essayer de mettre sur du 24, on va essayer aux, aux alentours des vins En haut munitions, je ne sais pas s'il y en a besoin non, munitions, non euh, alors euh, essence, est-ce qu'il y en a besoin non ok, et là-bas Donc, il va nous falloir de la bouffe. Euh... De la bouffe des médocs et des matériaux. Donc, matériaux, j'en ai vu qu'on en avait là. Il me semble. Euh, ouais. Ici, on a un sac de matériel. Hop Déjà niveau matos on aura ce qu'il faut. Et on va changer, je vais changer le perso. On va regarder si on peut améliorer tout ça. Euh, on est 8. Donc là on peut vraiment plus euh, recruter par contre. Hein. Alors, euh, problème Magda. Mais Magda, elle va attendre deux secondes. Elle attendra le prochain épisode. Donc, les deux sont fatigués. On va changer. Euh, Magda, on va la prendre pour faire dans le prochain épisode. Et on la mettra avec Zip. Voilà. Euh, je ne crois pas que j'ai euh, des bouquins qui me permettent de lui donner un métier. On va regarder faire un petit peu le point avant de quitter là. Euh, je ne pense pas que j'ai des bouquins pour lui faire apprendre un métier pour l'instant. Alors, on a chimie, mais on a déjà quelqu'un dessus. Non, faut vraiment qu'on trouve des. des bouquins. Euh, donc, on va changer les persos. Alors, on va prendre... Euh, Qu'est-ce qu'elle a dans son inventaire, elle euh, y On va laisser ça. Je lui laisse quelques balles, puisqu'on va la laisser à la base. On va, va changer avec l'autre. on va vider l'inventaire hop alors euh, ça on va le mettre là, là dedans euh, les munitions elle en a 31 c'est bon l'essence euh, les soins on lui laisse ok on va changer de perso alors on va regarder au niveau de la base donc on peut rien mettre disponible doit être installé dans un atelier à mûrerie, forge, garage ou installation similaire. Normalement, on a le garage, on pourrait, là. On a le garage. Voilà. Alors, améliore notre capacité à fabriquer des carreaux et carreaux légers d'arbalète, permettant d'en faire plus euh, pour le moindre coût. Ok. On va le mettre. Autant l'utiliser, on attend d'en avoir mieux. Alors, ici, bonus de mural supplémentaire. Upgrade. Euh, notre salon cuisine euh, on a tout ce qu'il faut notre tour de guet on va l'upgrade aussi ici on n'a rien lui ici si on l'upgrade il faut qu'on choisisse euh, voilà, stock avancé euh, réserve matériel plus 20 voilà donc, euh, ou alors euh, réfrigérer c'est le choix donc on ne va pas y toucher, on n'a pas de matos à mettre là-dedans. Il <rire> là, faudra qu'on trouve hein, les modifs qu'il nous faut. Allez, j'ai pas de moyen de le m'en débarrasser hein, du générateur. Euh, là, j'ai rien de plus ici. Sortie de région disponible, plus 10% influence amassée pendant 46 minutes. Essayez de contacter quelqu'un par radio, parlez-lui assez longtemps pour gagner l'influence. Euh, alors, qui c'est qui est en informatique, je ne sais plus. C'est pas grave, on va le faire. Non, et au garage, on n'a rien d'autre. Alors, avant de changer, ce que je voulais voir, c'est euh, au niveau. Alors, je crois que c'est là. Quel garage C'est l'atelier. Je ne pense pas que ce soit là. Le plus simple, c'est d'aller au véhicule. Et on va essayer d'en mettre en matériel lourd, si on a assez. Si on a ce qu'il faut. Alors. Euh... Alors, pour avoir le Destructor, il nous faut un kit. Euh, nanana, nanana, en capacité de chargement, il nous faut un kit de véhicule lourd. Euh, qui de véhicule lourd Le garage, je l'ai foutu où Bonne question. Là, sa cuisine ici, sa tour de guet. Ok. c'est l'atelier. J'ai foutu le garage. Ici, voilà. Alors, kit euh, lourd Euh, lourd voilà on peut nickel nickel et on va transformer notre voiture en véhicule lourd euh, donc comme ça vous aurez vu comment on fait vous allez euh, il faut que vous ayez une personne qui soit qui, qui connaisse en mécanique hein, euh, et ensuite vous allez sur le panneau où vous avez garé votre voiture faut que ce soit un, empl un, un emplacement de véhicule automatique voilà, qu'il soit bien garé comme ça. Vous allez dans le garage, vous, vous, d'abord vous allez là, vous regardez ce qu'il vous faut par rapport à votre véhicule, kit léger, kit lourd, kit moyen. Et puis vous allez au garage, en espérant que vous en ayez un dans votre base, euh, parce que c'est quand même relativement important. Et euh, une fois votre kit lourd fait, vous allez ici. Et normalement, il s'est foutu où Je ne sais plus. Il s'est pas mis dans mon inventaire Si. Kit de véhicule lourd, ben euh, j'en ai un là. Tu déconnes, Écosse? Ah, elle est peut-être pas assez avancée la voiture, ça m'étonne, mais bon. À ah, faut peut-être que je le mette euh, que je l'ai pas sur moi en fait. C'est peut-être ça. On va regarder, mais. Il me semble que c'est ça. Non, voilà, j'étais pas assez prêt. Et là, on va avoir un véhicule tank. Attention. Ok. Donc voilà, elle destructor les amis. Donc, euh, c'est pas le plus puissant. Hein. Mais enfin, voilà. Le but étant que vous améliorez tous vos véhicules. Sachant que, comme je vous l'ai déjà expliqué, euh, ces véhicules-là où ils se mettent derrière, sont super dangereux pour eux, puisque quand vous avez des zombies qui attaquent, ils les attrapent euh, quand vous êtes à l'arrière du véhicule. Donc, il vaut mieux des véhicules à quatre portes. Et cela à la limite, vous les gardez en stockage. C'est le mieux. Donc, on va en rester là pour cet épisode. Euh, on aura fait quelques missions. On aura transformé notre véhicule en destructeur. Et puis, on va voir ce qu'il nous dit. c'est le pasteur en fait, il y a le réseau qui parle ok donc euh, ce qu'on va faire dans le prochain épisode, c'est déjà on va changer de perso on prendra euh, Anna Alors euh, Magda, je ne sais pas ce qu'elle veut il euh, faut regarder euh... alors Magda, vous voudrez qu'on élimine une infestation, on en a une là euh, avec notre grosse, grosse bagnole mais non, on pourrait le faire donc on se mettra sur Magda donc, on prend un Magda et puis, euh, ben, on fera l'infestation. Et ensuite, euh, Mystérieux marchand ambulant il vend des choses, euh, voilà, c'est limité en temps, mais bon, voilà. Et ben, vous me direz quel, quel, euh, comment dire, quel, ben, je vais basculer sur Magda en même temps que je vous parle. Voilà. Oui. Et on va prendre la nouvelle Euh, je voudrais la nouvelle. Donc toi, je te libère. Et toi. Sois tranquille. Euh, je veux la nouvelle. Si elle ne s'est pas barrée chercher quelque chose avant de couper. Je sais pas du tout où aller. Je regarde à l'intérieur. À moins qu'elle soit partie de son côté chercher quelque chose. Euh, mais normalement, elle devrait être ici. Où es-tu ah, Elle roupille, elle vient d'arriver. Elle roupille. Ah ouais, Minette, tu crois quoi Alors, je vais regarder ce qu'elle a quand même dans son inventaire. Alors, euh, elle a... Pff, elle a rien du tout, quoi. Donc faut vraiment. Euh... Euh... J'aurais dû commencer par elle parce que je ne peux pas basculer, sinon ça annule la mission. Euh... Et elle, dans son inventaire, qu'est-ce qu'elle a Elle n'a pas grand-chose non plus. Elle a 12 balles. Euh... On va lui mettre des soins. Euh, euh, des soins. Ça, on le prend. Euh, on va lui mettre des soins comme ça. Euh, restauration de santé. Et on va lui mettre pour la stamina. Voilà. Et donc, dans le prochain épisode, on se fera l'infestation avec elle. On, il faudra qu'on cherche des euh, endroits pour... Euh, une fois que l'infestation est faite, on basculera aussi sur la nouvelle, comme une recrutée qui n'a pas de métier. Et on... on lui mettra un sac à dos plus grand et des affaires. Voilà. Sur ce, on en reste là. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. J'espère que ça vous aura plu. C'était plus du gameplay. Vous aurez vu comment on transforme, pour ceux qui ne le savent pas, comment on transforme un véhicule normal en véhicule lourd. Euh, comme ça, là, vous allez voir c'est beaucoup plus résistant et ça se casse beaucoup moins vite et ça fait beaucoup plus bobo donc, euh, et puis on a fait quelques missions euh, faites bien attention quand vous recrutez, la scène là, celle-là je ne sais pas si je vais la garder, on verra si je trouve des bouquins sur des métiers que je n'ai pas à ce moment-là, oui, ça peut être utile comme l'autre d'ailleurs euh et pour les reconnaître, ben, tout simplement, je ne les habille pas. Quand elles ont un métier, je les mets en tenue militaire. Quand elles n'en ont pas, je n'en mets pas. Comme ça, si je trouve quelqu'un de mieux, je vire l'autre. Et je prends euh, quelqu'un qui a un métier qui peut nous apporter de l'utilité dans la, dans, la, dans la base. en fait. Et ce qu'il faudra qu'on regarde aussi dans le prochain épisode, c'est s'il n'y aurait pas une autre base un petit peu plus grande euh, sur cette carte. Et puis même voir si vous avez envie qu'on déménage. Voilà. Donc écoutez, on se retrouve très vite pour la suite. Plein de bisous et puis euh, portez-vous bien. Bye bye.